Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 133. Psaume chapitre 133, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 133, nous lisons la parole de Dieu. Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Hakuna Mungu kama wewe Hakuna we. Mungu kamawe wewe Mungu kama wewe Mungu ah Et l'homme est grâce Que ce merveilleux de pouvoir voir Combien tu es tellement si grand Si élevé, ô oh, notre Dieu Tu es vraiment merveilleux Père L'ouange, honneur et gloire à toi Pour cette année nouvelle que tu nous as donnée Mon bien-aimé Père au oh Dieu La grâce d'y entrer avec toi, mon bien-aimé Père De chanter les chants des Sion avec toi Mon bien-aimé Père du mission. De voir ton bras puissant qui agissant ton bonjour Mon bien-aimé Père Oh Dieu, tu as commencé à démontrer Que tu es vraiment avec nous cette année Seigneur Oh, tu es vraiment parfait, mon bénémoine, pas divisant. Quelle consolation, mon bénémoine, Seigneur. Quelle grâce, mon bénémoine, Dieu tout-puissant. Tu nous montres que tu es vraiment vivant, mon sauveur. Oh, tu es celui qui nous relève, mon bénémoine, pas divisant. Finis la tristesse, mon bénémoine, pas divisant. Nous sommes heureux de marcher avec toi, d'être éclairés davantage par toi, mon bénémoine, Père, Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs, mon Seigneur. Heureux de pouvoir t'avoir encore, mon bénémoine, Père. la marche avec toi, mon bénémoine, pas divisant. De qui aurais-je peur, mon béni, aimé Père Nous te disons gloire à toi et honneur à toi, Père. Merci pour ta victoire, mon bien-aimé père. Merci encore pour ta puissance, mon roi. Oh, nous sommes vraiment des conquérants, bien-aimé père. Un peuple acquis pour toi, mon bien-aimé Seigneur, et nous sommes dans la joie, mon bien-aimé père. Nous avons la puissance, mon roi. Nous avons l'autorité, mon bien-aimé père, au oh Dieu. Nous avons la parole de Dieu, bien mé père. Nous te sommes vraiment reconnaissants, mon sauveur, pour ce que tu as fait pour mon frère et pour ma soeur. Nous réclamons les nôtres, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Tous nos frères et sœurs, père, oh Dieu, Ce que tu nous donné mon bénémoine pas du nous le réclamons mon bénémoine seigneur louange et honneur à toi béni soit tu notre dieu nos enfants nos frères nos épouses nos pères père, Dieu tous ceux qui sont à nos pères nous voulons le réclamer mon bénémoine père au Dieu et nous le possédons mon bénémoine Père, du nous sommes heureux d'être à toi mon bénémoine père au oh Dieu béni soit tu père nous voulons te voir dans notre vie seigneur revenir à cette vie de prière béni Père, du de consécration à toi et ça c'est notre détermination mon père Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour le cœur que tu as vraiment nettoyé, touché, Père. Seigneur, béni sois-tu encore aujourd'hui. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Pour les témoignages, pour les chants et les cantiques qui ont été chantés, Seigneur. Oh Dieu, pour la consécration et la vie aussi, Père Saint. Louange et honneur à toi. Nous t'avons prié ainsi, Père oh Dieu, pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion et dans chaque lieu où ils sont. Quand avons demandé cela, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ah. Que le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonne année à tous. <rire> eh oui, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes heureux parce que nous avons traversé et nous sommes maintenant dans cette année nouvelle dans laquelle nous remercions notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et vraiment aussi de nous avoir introduit aussi avec la parole de la promesse, avec aussi des riches bénédictions qui nous a aussi adressées. J'ai reçu un message de ma soeur Ndibiche ici qui me disait Je remercie vraiment Dieu parce que <rire> ce que le Seigneur nous a dit pour cette année-ci, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, <rire> je vous les donne. Il dit Quand j'ai quitté chez moi la maison, je disais Seigneur, je réclame tout ce qui est à moi. Et comme tu as dit à Josué, j'ai dit « Dieu a attendu la prière. » Nous sommes heureux et nous en sommes vraiment reconnaissants aussi avec la certitude que tout ce que Dieu nous a donné, nous le réclamons. Et vous savez comment Jésus a eu à pouvoir faire quand il a appris cela, il n'est pas resté ainsi. Malgré qu'il pouvait rencontrer des difficultés là, mais il savait que ça, Dieu m'a donné. Et il a persévéré en disant « ça, je vais l'avoir. » Même lorsqu'il y avait des adversaires, des ennemis, là, c'était sur ce terrain. Il dit non, non, non, ça, Dieu m'a donné. C'est cela, cette position que nous devons avoir. Vraiment, être déterminé. Nous avons beaucoup dormi. Et on est là, on dit on attend, on attend, ça va se faire. Non, il faut qu'on s'élève. Parce que Dieu m'a donné cela, c'est effectivement pour moi. Alors, je dois réellement prendre possession. C'est comme cela que lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh, Bernéa, vous vous souvenez? Et pourtant, tous les territoires leur avaient déjà été donnés depuis très longtemps. Où le Seigneur avait dit à Abraham, dit je donne ce territoire à ta postérité. Quand Dieu l'avait dit, c'était déjà terminé. Donc, ce territoire appartenait à sa postérité. Et en plus, maintenant qu'il leur a fait sortir, il dit, je vous conduis là-bas. Arrivez là. Et on vu aussi les témoignages qu'il y avait ça, c'est ce que Dieu a dit était vrai. Et puis, après un moment, il dit, voilà, mais nous ne sommes pas capables. C'est pas Dieu qui vous a empêché de pouvoir prendre possession, il vous a montré, il vous a amené jusque là, il dit ceci je vous le donne. Alors Jésus et Caleb ont dit mais tout ce que vous voyez là, que ce soit des fils d'Anak et tout cela, mais ils sont des sauterelles devant nous. Parce qu'il dit que nous sommes des sauterelles. » sauterelles. il non, non c'est plutôt eux, peu importe la taille qu'ils sont. Pourquoi Mais parce que Dieu nous l'a déjà donné alors nous pouvons entrer et prendre possession effectivement de cela, ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous puissions être de ceux-là qui, sont comme quito le dit, ce sont les violents qui s'emparent. Et si nous sommes de ceux que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi adresser la parole, vous voyez, quand le Seigneur a parlé à Abraham. Abraham a cru effectivement, certainement il a cru, et l'écriture nous fait savoir que dans cette voie que Dieu lui avait donc placée, et avec la promesse que Dieu lui avait dit, qu'il lui, lui a donnerait effectivement un fils, effectivement, par sa femme, Saraï, effectivement, comme Dieu lui avait dit, il lui a fait cette promesse, et voilà que le, les années passées, l'âge commençait à pouvoir avancé et le corps commençait. Ça, c'est aussi effectivement des obstacles, vous voyez. Ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit d'Abraham, il dit de lui qu'il espérait contre toute espérance. Parce qu'il faut toujours revenir à l'Écriture. Et puis il nous dit, il ne douta point par incrédulité. Ce qui veut dire qu'il avait la foi. dans écrit Bible. Il ne douta pas par incrédulité. Parce que quand on n'en a pas, on doute en fait. On est un peu hésitant. Mais là, on dit il ne douta point par incrédulité. Vous savez ce qui est suivi en fait dans l'écriture Ce que l'écriture dit Je crois que c'est dans le livre de Jébreux, je pense, quelque chose comme ça. On, est bon. on va un peu de ne pas trouver cela pour voir. En rapport avec euh, Abraham, je pense. On va tout revoir. Si c'est là ou ceci, mais sinon, nous avons souvent cité ici, et nous voyons effectivement que nous pensons que nous Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, qui se fait. Nous pouvons les trouver ensemble, mais c'est une partie. Bon, qu'est-ce qu'il ah, ça Autre Notre Seigneur, notre Dieu, nous allons trouver l'écriture, et c'est là, la douce et, chapitre 4 de Romains. Ah, nous lisons ici. Il dit ici. Au verset. Verset 17. Euh, donc verset 16, puis où il dit... Euh, c'est pourquoi, verset 16, c'est pourquoi Romains 4, verset 10, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient verset 18 espérant contre toute espérance il faut vraiment avoir la foi hein? vous y croyez non Amen. parce que quand il y a l'espérance quelque part quelque chose dit bon si je m'accroche, là ça va faire comme se bien là tu dis ah j'ai vu encore davantage mais quand tu ne vois rien sur quoi physiquement tu peux donc t'appuyer alors ça s'affaiblit hein c'est vrai mon frère, ça. on affaiblit davantage humainement parlant. Mais ce qui est extraordinaire ici avec cet homme Abraham, on nous dit, c'est quand même fort. Il a espéré contre toute espérance. Ce qui veut dire que vraiment il avait confiance et foi en ses dieux ici, qui lui a vraiment parlé parce que sans ça ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'il a cru dit, Il crut. Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, tel sera ta. Maintenant, il nous dit ceci, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, donc ça ne s'inclinait pas, ça ne vacillait pas, l'homme était toujours constant, ce que Dieu lui dit. Et sans faiblir dans la foi, écoutez bien, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Je relis encore. Et faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 29, je pense que c'est ça. Verset 20, pardon, il dit, « Il ne douta point par incrédulité. » Donc cet homme était vraiment ferme dans sa foi. C'est pas moi qui dis mais c'est écrit dans la Bible, il dit, mais il ne douta point par -il il était, vous écoutez bien, au sujet de la promesse de Dieu. Donc cet homme, quand Dieu lui a fait la promesse, il dit, il n'a pas douté. Et puis nous continuons ici, il dit, mais il est fait fortifier par la foi, donnant gloire à Dieu, verset 21, et ayant la pleine conviction, donc sans l'ombre d'un nuage, de doute ou d'hésitation. Vous suivez cela, non? et a une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi Merci beaucoup. Amen, amen. Donc cet homme était ferme dans ce que Dieu lui a dit, malgré la tempête, il dit ça, Dieu me l'a déjà donné. Et c'est sûr et certain que je veux le posséder, et cela est en moi. Vous vous rendez compte, effectivement, que Dieu notre Seigneur et toujours nous montrer des... Il y a des choses qui sont écrites dans les Saintes Écritures, c'est pour notre instruction. En tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions, parce que nous sommes appelés, nous, à connaître le Dieu que nous servons. De quel... Enfin, afin que lorsque nous passons par des moments difficiles, que nous ne puissions pas arriver à pouvoir maintenant vous poser la question, est-ce que Dieu a fait pour moi, est-ce que Dieu... Parce que les Saintes Écritures nous donnent la consolation. Nous montrant qu'avant toi, il y a eu aussi des hommes et des femmes comme toi, que Dieu a fait passer aussi par le même genre de preuves. Voilà la réaction qu'ils ont eue et on a vu effectivement ce que cela a produit. Enfin que toi et moi, nous soyons fortifiés par la foi, par les saintes écritures qui nous avons. C'est pour ça. Tous ceux qui sont... Vous savez... <coughs> Nous l'entendons souvent, mais ne faisons pas souvent attention. Nous lisons en rapport avec l'âge de odyssée Je vous l'ai toujours dit ici, j'ai dit, frères et sœurs, faites attention parce qu'il vous semble que vous trouvez que ce n'est pas Non, l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge le plus pire. L'Odyssée, c'est l'âge le plus difficile. Vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez le voir. L'Odyssée, c'est l'âge de la confusion. Ou tout, vous savez, <rire> ou les diables, parce que vous ne faites pas attention. Regardez les frères, je vous l'ai dit, vous montrant, parce que c'est le Seigneur qui nous a montré cela, quand il nous a parlé effectivement en rapport avec, Apocalypse chapitre 13, la dernière bête. Faites quand même attention aux scènes d'écriture. Cette bête, effectivement, que Daniel a vue dans le chapitre 7 de Daniel, où l'homme disait à celui qui le monté il me dit, mais il était même... C'est c'est une, une vision épouvantable. Cette dernier, cette quatrième animal-là, il était si impressionné, épouvantable et terrible. Il avait des dents de fer parce que la description était vraiment terrible et effrayante. Ça a vraiment effrayé l'homme. Et c'est celui que Dieu nous amène nous montrant si c'est où ces cinq ans-ci. Mais c'est dans les temps. Vous jouez beaucoup. C'est dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Le diable, il est devenu encore beaucoup plus rusé, beaucoup plus malin, beaucoup plus fin. Parce que c'est là, maintenant, qu'il a fait la concentration de tout ce qu'il a comme des mots, tout ceci, effectivement, comme nous l'avons vu maintenant, que à l'époque, il y avait ici, ici, ici, mais maintenant, tout est ici, dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge. Et... C'est vous et moi qui vivons dans l'Odyssée et c'est vous et moi qui faisons l'histoire de l'Odyssée et c'est vous et moi ici présents qui subissons toutes les attaques de l'ennemi, les ruses effectivement de Satan, donc tout son armement il a concentré maintenant. C'est pour ça que vous ne pas attention quand les Saintes nous ont montré lorsqu'on a eu à pouvoir voir à peu près les âges de l'Église. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous ramène là, mon frère, ma soeur. Et puis, il nous a ramené aussi à pouvoir voir les âges de l'Église avec les quatre êtres vivants. Vous devez comprendre l'importance parce que s'ils si ne sont pas là, vous ne pouvez rien voir. C'est lui qui dit, viens et vois, non Vous vous souvenez, quand <rire> Il dit, viens et vois. Et les soir étaient ouverts. Viens maintenant et vois. C'est à ce moment-là qu'on nous montre effectivement aussi. C'est comme cela qu'on a pu voir qu'effectivement, que celui qui était dans le quatrième, dans le dernier, c'était un aigle en fait. Montrant qu'effectivement, que l'aigle a la capacité de monter tellement plus, plus haut en fait, pour voir les choses plus différemment que les autres. Donc quand tu et dans cette envergure pour monter les choses sont différentes donc tu vois les choses différentes donc nous vivons dans un temps tellement difficile et, et compliqué mais la grâce que nous avons c'est que dans ce temps le Seigneur aussi déploie aussi sa puissance déploie aussi quelque chose de tellement si important pour nous ce qui nous révèle effectivement aussi sa parole ça c'est un domaine que le diable ne peut pas, il va pouvoir entrer, mon frère. Il va copier, mais il n'aura jamais la révélation, parce que <rire> ce sont des choses que Dieu révèle donc aux siens. Leur étant avancé, j'ai eu un frère aujourd'hui donc qui était pré préoccupé par une situation effectivement qui à laquelle traverse effectivement. Et il m'a envoyé donc la question euh, qui le préoccupait. Et c'est très touchant parce que c'est une question très importante aussi pour lui. Et il s'est trouvé dans une situation très difficile et il voulait savoir effectivement où se trouvait la réalité effectivement ou la vérité dans cela. De manière à ce qu'il puisse arriver aussi à pouvoir emboîter les pas parce que c'est un peu difficile. Alors, sa question est celle-ci. Je vais vous la lire et puis, on, par la grâce du Seigneur, on va essayer de répondre rapidement, comme ça, vous, vous et vous rentrez à la maison. Regardez, il dit ceci. D'abord, il pose la question, il dit, c'est notre frère qui est à l'étranger, donc, dans le pays qu'on appelle Guyana, c'est un pays anglophone. Il dit, un homme peut attrister l'esprit de Dieu après l'avoir reçu et être perdu. Est-ce qu'un homme qui a reçu le Saint-Esprit, donc le baptême du Saint-Esprit, peut-il attrister l'Esprit du Seigneur et aussi être perdu C'est sa question. Vous allez comprendre. À cela s'ajoute une deuxième qui dit un homme peut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il dit qu'il est compris, mais c'est la semence qui détermine sa destination. Il dit donc, un homme peut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, mais c'est la semence qui détermine sa destination. Parce que, après ce qu'il m'a référé, dit, chaque semence produira selon son espèce. Vous entendez Maintenant, écoutez la suite de sa question. Mais c'est la semence de c'est de sa destination. Donc, s'il est une semence de Dieu, il va par le Saint-Esprit produire le fruit de Dieu. Mais s'il est de la semence de l'ennemi, il va manifester la nature de l'ennemi. Suivez bien sa question. Et puis il dit, tous les deux sont scellés et l'un donne le fruit de Dieu et l'autre du... Maintenant, vous comprenez ce qui veut dire qu'il nous fait dans sa question, il nous dit, un homme peut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ce qui détermine sa destination, d'après sa question, ne pas donc le baptême du Saint-Esprit, c'est la sémence. Ce que vous comprenez d'abord, écoutez bien d'abord. Donc, et ce qui veut dire que, dans sa question qu'il pose, la sémence de l'ennemi, donc la sémence du serpent, parce qu'il parle ici effectivement que la sémence de Dieu, qui est aussi la sémence de Dieu, il y a aussi l'autre effectivement qui dit, euh, si tous les deux sont scellés, et l'un donne le fruit de Dieu et l'autre du diable. Ça veut dire que le Saint-Esprit, celle donc, ces deux personnes. mais Maintenant, euh, la destination finale, effectivement, de ces deux personnes, dépend de ce qu'ils sont. Mais ils sont scellés. Mais ils ont le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez Donc, tous les deux, c'est pas moi qui dis, c'est la question qu'il pose. Qui va. Il dit, mais tous les deux, là, tous les deux, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, ce qui va se passer, ce que les Dieu sont donc scellés par l'Esprit du Seigneur, le baptême de Esprit. À la fin, l'un ici, celui-ci sera perdu parce qu'il est de la sémence du malin, tandis que celui-ci, il est de la sémence de Dieu. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez bien saisi donc sa question ce qui veut dire qu'un homme qui a triste le Saint-Esprit qu'il a reçu, cet homme peut-il être perdu et qui nous montre qu'effectivement que deux personnes peuvent avoir reçu le Saint-Esprit du baptême, être scellées, mais à la fin, l'un être perdu. Alors me que qu'il a cette conviction. Pourquoi Parce que dans la prédication de Frère Branham, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, paragraphe 100, en anglais, pour ceux qui nous suivent et nous écoutent, le frère Bonhomme dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, véritablement, et être perdu. C'est le prophète. C'est pour ça que il a maintenant compris que, lui, les frères, à sa question, qui me pose évidemment que... Donc, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, véritable de Dieu, mais ce qui détermine notre destination, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais en fait notre semence que nous avons dès le départ. Il fait qu'à la fin, soit on est perdu, ou soit on est donc sauvé. Mais nous avons tous été scellés tous les deux. Est-ce que vous avez compris maintenant Parce que, paragraphe 100, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, les prophètes du, vous pouvez être baptisé du baptême de l'Esprit, donc du Saint-Esprit de Dieu, et être donc perdu. Voici donc la question que notre frère nous a donc posée. C'est toujours là, ce que nous avons toujours eu à pouvoir entendre, frères et soeur, que ce sur quoi vous et moi nous devons nous baser pour notre salut. C'est bien ça. Amen. Que disent donc les saintes Écritures en rapport avec le baptême du Saint-Esprit C'est cela la chose qui doit nous préoccuper. Mon pauvre frère ici, il est troublé. Parce que... Il et dans une phase où il a eu donc les citations, ainsi de suite, parce que c'est là sur quoi il s'est aussi basé avec cette logique-là. Alors, voilà pourquoi nous pouvons que dire merci au Seigneur, parce qu'il nous a toujours amenés là-dedans. Ta parole est une lumière. Oh frère, ne partez jamais loin de ces îles parce que si vous vous éloignez, comme nous l'avons entendu, dans cet âge de l'Odyssée, vous ne saurez plus où vous tenir. Comme j'entends, comme ma bien-aimée soeur, bébé, chez m'en trouve bien sœur, ici, euh, euh, euh, Rose, hein, Rose. Rose, ici, si hein? Jacqueline Rose m'avait envoyé euh, euh, une vidéo, c'est comme ça que vous voyez une vidéo, un, un, un, un bien-aimé frère, un prédicateur qui est à Kinshasa, il, il s'est réveillé devant son église. Et c'était debout, je crois que la ce qu'ils m'ont envoyé, qui m'ont en fait comprendre, effectivement, c'était un prêtre, c'était un prêtre ou quelqu'un qui était venu chez lui, effectivement, pour pouvoir attester que, <coughs> après William Branham, le successeur, le successeur de, de William Branham, c'était bien lui. Et lui aussi, il mis debout aussi pour confirmer qu'il est le successeur. Après Branham, c'est lui que Dieu a eu à pouvoir choisir pour qu'il soit le successeur de William, Marion, bon, nous avons les vidéos, parce que, les a voyez, moi, je n'ai fait aucun commentaire. Si quelqu'un veut être successeur, qu'il le soit. Alors, j'ai dit une chose, j'ai dit, alors, ne blâmez pas le pape. Il ne faut pas blâmer les papes. Il ne faut pas dire, le pape, il est anti parce que... pourquoi vous dites qu'il est antéchristé? Oh, parce qu'il dit qu'il est successeur de Pierre. Bon, pourquoi? Lui, il dit que je suis successeur de Pierre. Vous, le blâmez, vous dites, effectivement qu'il est un faux. Mais vous, vous dites que vous êtes successeur de William Branham. Donc, vous, on doit vous accepter. Et lui, il n'est pas successeur de Pierre, en plus. Et vous voulez refuser. Est-ce que vous suivez? Ça vous choque, hein? En fait, c'est ça le problème. Le problème, est c'est ce qu'il faut toujours revenir dans les saintes écritures. Dans la Bible, ici, dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'il est parlé de succession de ministère? Et d'abord, pour quelle raison Dans l'Ancien Testament, on a bien vu, oui. faut que, peut-être que, bon, on pas encore lu, mais si vous voulez lire, demandez à notre frère Zaché la brochure et la lumière fut. Vous pouvez le voir clairement. Vous êtes de l'Assemblée, vous ne connaissez même pas ce que Dieu fait ici en écrit. Allez dans la bibliothèque, demandez à frère Zaché, demandez la brochure et la lumière fut. Lisez. Donc, dans l'Ancien Testament, oui, il y avait bien une raison, parce qu'il n'était pas encore venu. Est-ce que vous comprenez Mais maintenant, parce que même dans, dans, le, dans le livre de Daniel, quand il est parlé de lui, c'est lui qui devait venir, non Il dit il n'aura point de successeur. Donc, il est seul. Et quand il est venu, il a accompli. Donc, on n'a pas besoin de successeurs. Pourquoi être des successeurs Enfin, bon, ils ont le droit, et je même pas rentré là-dedans. Si chacun veut être successeur de celui-ci ou de William Bonham. qu'il le soit. Mais on se pose la question, pour quelle raison « Pourquoi avez-vous besoin d'un successeur de William Branham ?» Je reviens dans l'écriture pour répondre à la question. « Pourquoi auriez-vous besoin d'un successeur de Frère Branham ?» Ce qui veut dire que William Branham n'a pas achevé son ministère. Non, il a achevé ce qui devait être fait. Alors, si tu as ton ministère, montre ce que tu as. Pourquoi tu... C'est ça le problème que vous voyez. Ils n'ont pas de ministère, ils se réfèrent toujours à William Branham. William Branham a travaillé, mais toi, fais ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu fais Je suis successeur. Mais pourquoi nous faire successeur On a besoin encore de quoi C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez On ferme la page. C'est pour que vous puissiez voir l'importance. Voilà pourquoi on nous critique toujours. Ce ne sont pas nos frères qui nous, qui nous créent des problèmes. C'est les démons. Amen. Les diables ont toujours peur de ça. Amen. De la vérité. C'est ça quand vous êtes liés qui vous délire. Ah oui. Amen vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Le diable a peur de ça. Amen. Quand vous tenez à ça, alors à ce moment-là, il a peur de qui vous êtes. Amen. Alors, maintenant, revenons à ce que nous avons eu à pouvoir entendre. Quand nous lisons dans les Saintes Écritures en rapport avec le baptême du Saint-Esprit, regardez. Nous pouvons prendre dans Ephésiens au chapitre 1. Je ne vais pas être long parce que je vais un peu euh, ne pas vous retenir longtemps, mais je pense que c'est quand même nécessaire. Ephésiens au chapitre 1, c'est oui. Voilà, Ephésiens au chapitre 1. Nous disons à partir du verset euh, 4, il dit d'abord, je lis quelques versets, ou verset 3. Béni soit Dieu le Père, Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Ephésiens 1, 4, la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayons donc, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés, effectivement. Mais dans ma Bible, je vais peut-être prendre la vôtre ici, pour que nous soyons sur le même diapason, de manière à ce que les termes soient exactement les mêmes, pour vous et pour moi aussi, que nous suivons ensemble, cela aussi, voilà. Alors, il nous dit ici, donc, « En lui donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons donc prédestiné dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et ainsi, c'est ainsi, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimant. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché. » Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, verset 13, vous aussi, vous suivez Après avoir entendu la parole de la vérité, par ah, les éphésiens, hein? l'évangile de votre salut, « En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mon frère et ma soeur, je vais continuer. C'est absolument important parce que quand on parle du Saint-Esprit, c'est un son. Dieu, Dieu ne peut pas sceller une semence du serpent ou quelqu'un qui peut se perdre. Ce n'est pas possible. Si pour son sceau, c'est la personne qui lui appartient. Regardez. Il dit, en lui vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel, écoutez bien, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je relis les encore, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Quand on parle de la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Donc ceux-là que Dieu lui-même a rachetés. Bon, maintenant, prenons dans le livre des Hébreux. Rebreu, pardon, hébreu au chapitre 9, en rapport avec la rédemption. Vous suivez oui. Hébreu au chapitre 9. Nous lisons au verset 11. Il nous dit Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu quoi Une rédemption quoi Ça veut dire que cette rédemption, ce rachat, est un rachat éternel. C'est pourquoi il y a un sceau qui est marqué que celui-ci a été racheté. Dieu ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit et te perdre après. C'est absolument impossible. Parce que nous l'avons vu avec vous. C'est absolument important que vous saisissiez cela. Nous l'avons vu avec vous. D'ailleurs, quand nous regardons d'abord dans, dans les saintes écritures, frères et sœurs, regardez, je vais vous montrer encore quelque chose ici dans, dans le livre, dans le, dans le livre de, de, des actes, par exemple, acte au chapitre 5. Regardez dans les actes au chapitre 5. Acte au chapitre 5. Acte au chapitre 5, nous lisons ici. Voilà. Voilà, bon, ici. Acte au chapitre 5, c'est la oui. Alors, un peu comme, enfin, Alors le commandant Partit avec, vous savez comment c'est passé On les avait enfermés effectivement en prison Parce qu'on voulait les juger le lendemain Effectivement tous, donc les apôtres étaient enfermés En prison parce qu'on ne voulait pas qu'ils parlent du Seigneur Jésus-Christ, vous vous souvenez dans quatre effectivement Ils ont été enfermés en prison Et puis on les avait gardés là pour que demain maintenant Qu'on les amène devant les Sanhedrin Et vous savez ce qui s'est passé Pendant la nuit que tout le monde était en train de pouvoir dormir Ils étaient en prison Qu'est-ce qui s'est passé L'ange du Seigneur ah peut-être que je peux peut-être les lire. Il hein? faut les dire cela. Voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Chapitre 5, verset 17. Vous connaissez hein, chapitre 5 avec Ananias et Saphira Bon, je passe là, j'arrive, verset 17. Il dit. Euh, Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui à savoir le parti des Sadduceens, s'élevèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison. Dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent donc dès le matin dans les temples et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent donc les Sanédrins et tous les anciens de fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres donc à la prison parce qu'ils avaient enfermé. Il dit, maintenant on va les amener ici pour pouvoir les interroger et les frapper les humilier ainsi de suite. Ils ont envoyé donc pour à la prison. Les huissiers, les huissiers donc, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, mais « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. » Et puis il dit, « Et les gardes qui étaient devant les portes. » Donc c'était bien fermé et les gardes étaient là veillant devant la porte. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé. Est-ce que vous comprenez cela Nous avons un Dieu qui fait l'impossible. Mais non, regardez, frère, vous qui l'imitez, Dieu, frère, c'est pour ça qu'il faut sortir de cela, entrer simplement dans la foi. Frère, des hommes comme vous et moi, comme moi, comme ma soeur, comme ma soeur, comme ma soeur, comme mon frère, comme cela, enfermés dans la prison, à cause de l'évangile que nous aimons ici, les le murs sont là. Est-ce que vous suivez Les murs sont là. Devant les gardes comme ça, qui gardent effectivement la prison, les cadenas, gros cadenas, la fermés. Et là, je viens, il nous fait traverser le mur. Amen. Frère, frère, frère c'est dans la Bible. Amen. Ne limitez jamais le Seigneur, frère. Ils peuvent faire avec toi. Frère, quand nous regardons pendant Philippe, il était un endroit on l'a transporté. Et puis quand il a fini, on l'a pris. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, c'est frère, il est bizarre. Non, Dieu agit en toi, mais d'une manière particulière, mon frère. C'est question de la foi, Amen. la confiance, l'évangile ici, les puissants. Amen. Frère, s'il faut mourir, pour ça. Amen. Il, dit, il dit, nous avons trouvé la prison bien fermée. Les gars de vraiment devant. Mais quand nous sommes entrés, c'était vide. Il n'y avait personne dedans. Comment sont-ils gentils Oui maman, c'est vrai. Ma soeur, mon frère, ma soeur, ne limitez jamais Dieu. Mais soyez. Pourquoi, comment, pourquoi douter de ces dieux Ça ne sert à rien. Parce qu'il est capable de faire ce que tu ne même jamais monté. Dans ton imagination à toi. Ce qui ne peut même pas passer par l'esprit. Dieu le fait pour toi. Frère, je me souviens, juste un petit je me souviens. J'ai travaillé comme jardinier. Dans le bus, mon frère et ma soeur, j'ai lisé ma c'était le petit nouveau testament. J'ai lisé, parce que tous les matins, j'ai lisé dans le bus pour aller travailler. J'ai lisais, Et puis j'arrive là où l'écriture dit, dit Mais si votre, si votre foi est comme un galé, vous demandez tout ce que vous demanderez, vous, que vous, vous le verrez s'accomplir. J'ai toujours lu cela, ben, ça je passe. Mais ce jour-là, c'est comme si l'écriture était devenue vivante et que quelqu'un me parlait, effectivement, ça pénétrait. Et puis j'entends Demande ce que tu veux. Je vous dis la vérité, frère et sœur, j'ai dit, mais si je demandais d'avoir un hélicoptère, j'ai dit, Seigneur, je vous dis 100%, Seigneur, je veux un hélicoptère, j'allais avoir l'hélicoptère. On ne peut pas limiter Dieu, frère. Non, donc, Dieu est notre Seigneur, il a la capacité, c'est pour ça, je ne sais pas comment exprimer les choses, frère. Nous avons un puissant vainqueur, frère. Frère, vous pouvez vous imaginer, je vais revenir dans cela, vous comprenez déjà, déjà. vous pouvez vous imaginer mon frère et ma soeur, vous, vous, nous irons, Dieu voulant, cette année-ci, si Dieu nous garde encore en vie, en Israël. Frère, je suis arrivé là, la mer, la mer, la mer, la mer rouge, la mer rouge, parce que nous sommes, la mer rouge, vous tenez ici, vous voyez la distance tellement si longue de la mer, et la hauteur, la profondeur, vous ne la connaissez pas. Vous arrivez là-devant. Vous regardez par où passer. Parce que <rire> s'il faut nager, et avec les petits, et avec les familles, avec les vénébillés, les, les kilos, avec tout ça, par où tu vas nager Et puis on pouvait dire mais c'est Moïse, il est mauvais stratégique, c'est pas un bon pasteur. Il est mauvais, il nous amène, il n'y a même pas de bureau. S'il avait déjà fait un plan. Il a mis tous les pirogues là, les bateaux. On arrive, on, on rentre dedans, on rentre vite pour traverser, on dit Oh, quel est le grand pasteur C'est ça le problème. Mais, mais c'était les bons pasteurs. Amen. Les chemins qu'il les conduisait, ce n'était pas lui, c'était Dieu. Parce qu'il fallait qu'il fortifie la foi des siens. S'il n'y a pas d'épreuve dans ta vie, comment tu vas glorifier Dieu Amen. Il faut que tu passes par des épreuves parce que Dieu va te tailler. Frères et sœurs, Dieu t'amène dans les hauteurs pour que tu sois un, un dieu. Amen, amen. Tu dis nous sommes des dieux, mais tu ne sais même pas, il va voir l'autorité sur un chien. Vraiment. Mais c'est vrai. Votre sœur peut vous dire, elle sourit. Nous marchions, nous allions avec elle, nous allions travailler, on allait comme ça, là-bas. Et il y avait un chien là-bas. Ces chiens, ce maître s'était donc trompé. Je pense qu'ils oui, de l'attacher, ils ne l'ont pas attaché. Alors les chiens, quand il nous a vus, waouh il, il était témoin. Le chien venait parce qu'il dit, c'est la viande que je vais attraper. Et j'étais avec elle. Ouh, le chien les chiens, les, les chiens méchant. Et puis il vient. Moi, je m'arrête comme ça. Il était témoin. Avec... Je m'arrête comme ça, calmement, je le regarde il dit, arrête. Amen. Assis. Et puis il dit, à la maison Elle est témoin Et puis je vois ce maître qui sort. Elle est témoin Il me regarde Puis je regarde aussi. Oh. Il est regardé, il dit, mais qui a pu avoir l'autorité sur mon chat Je lui dis, mais monsieur, je ne l'ai pas posé, il ne m'a pas posé la question, il m'a regardé, il m'a vu, et puis est, il s'est retourné chez lui aussi comme son chat. J'ai dit, oui, c'est l'autorité que nous avons. Les chiens, ils, on a l'autorité. C'est pour que nous comprenions en fait, frères et sœurs, que nous avons tout. Avec le Seigneur, nous avons vraiment tout, frère. Tout. Les diables et les démons ont été vaincus. Ils peuvent faire tout ce qu'on appelle les Là, Ça ne sert à rien. Non, mais c'est vrai, frère et soeur. Vous devez comprendre cela. C'est important, frère. Vous, vous, vous. C'est vrai. quand Et puis, vous... non, non. Tu as l'autorité. Dieu a dit de toi. Pas seulement de votre pasteur. De toi, soeur. De toi, frère. En mon nom. En mon nom. Au nom de mon Seigneur, Amen. ils chasseront les démons. Amen. Tu dois avoir l'autorité. Parce que les démons te sont soumis. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Amen. Le problème, c'est toi. Vous voyez comment il vous têtent un peu. Dit... Je ne connais pas les démons. Mais non. Ces démons sont déjà vaincus pour que toi, comme tu as cru, tu puisses avoir l'autorité. C'est toi. Et puis, le pouvoir que le Seigneur t'a donné, c'est surtout. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. <rire> Aïe, frère et vous vous rendez compte que ce <rire> que Dieu a fait avec Moïse, il a traversé... Et Josué savait que Dieu était toujours le même. Il a traversé les Jourdains. À pied sec. Amen. Vous, vous souvenez? Amen. Comme il aime bien chanter. Les murs de Jéricho sont tombés lorsqu'ils allaient vers Jéricho. Amen. Et, et il savait une chose, que ces Jéricho là, Amen. Dieu nous l'a donné. Amen. Peu importe les murs épais qu'il avait, comme Dieu a dit, c'est à vous. Oui. C'est à vous. Là, ils sont partis. Les gens, je, vais, je reviens à la question. Mais Vous connaissez déjà. Hein? Je, reviens à la question, hein? je reviens à la question. Les gens les regardaient. Ils disent mais ces gens sont malades. Ils étaient à l'intérieur, effectivement, bien barricadés avec des murs. Et puis, ils disent mais ici, personne ne peut, même un char ne peut même pas traverser. Nous sommes tranquilles. Et puis, ils disent mais maintenant, on va voir. Ils ne sont pas venus avec des bâtons pour essayer de monter. On les voit simplement qu'ils ont un livre. C'est-à-dire, l'arche. Vous comprenez et qui passe là devant, et puis on les voit toujours marcher comme ça. Ils sont en de dire, ayez hey, pitié, ouvrez la porte, et bien. Ils... Mais ils ne savaient pas que c'était obéissant à la parole oh, de Dieu. Yeah, yeah. Ils ont marché, ils ont marché un jour. Oh, deuxième yeah. jour, yeah. c'est pas possible, c'est gens-ci vraiment. Nous pensons que c'était tellement si fort. C'est comme ça qu'on voit aussi. Hein. Nous pensons que c'était tellement si fort. Mais oui, monsieur, notre capacité, notre force ne dépend pas de nous, yeah. mais de notre obéissance à celui yeah. qui yeah. est avec yeah. nous. C'est ça. Même si on a la foi n'importe comment, elle est toujours soumise à Dieu. Parce que même si on a un don aussi puissant, ce don-là, toi, tu ne peux pas l'utiliser comme tu le veux. Parce que ce n'est pas toi qui guéris la personne. Donc, tu dois être soumis à celui qui dit Je veux maintenant que tu pries pour celui-là. Eh bien, oui, c'est sûr et certain. Oh, oui, mon frère, on ne commande pas les dons de Dieu de pouvoir. Alors, fais, fais, fais, fais, fais. Non C'est Dieu qui lui commande les dons. Bref. Un jour, deux jours, trois jours. Je crois que le peuple va dire, mais on enfin, fait quand même Josué. Bon, deux jours, on comprend. Trois jours, quand même. je vais dire, mais quand même, fais quelque chose quand même Josué. On doit faire quand même. C'est pour ça en fait, il faut un, un homme de Dieu, il est conduit par le Seigneur. Et si la congrégation est soumise, comme ils ont dit à Josué, mais que Dieu seulement soit avec toi, nous ferons ce que tu veux. Dieu bénira la congrégation, mon frère. Le respect dans ce Souvent les grands problèmes, c'est ça. Hein, le respect. Alors, il dit, on fait un jour. On a fait deux jours. On a fait trois jours. On a quatrième jour. Ils ne pas. Hein. Ils avaient confiance. Cinquième jour. Sixième jour. Ces gens-là qui étaient là-bas. Vous savez, le premier jour on le voit les mêmes personnes qui font toujours comme ça. Deuxième jour, en fait, les gens qui sont barricadés, ils ont dit, mais voilà, notre roi avait raison. Ils sont là, ils font sont en de tourner, ils ne savent pas quoi faire. Ils tournent comme ça en rond. Ils disent, vous oui, il faut... voyez, nous sommes bien barricadés ici. Donc ils ne se rendaient pas compte. Ah Oui, oui, oui, oui. De ce qu'ils se faisait là. C'est-à-dire que pendant qu'ils tournaient là, effectivement, les fondations étaient en train de pouvoir. Oui, frère, traquez-les. Chaque jour, le tour qu'ils faisaient, la fondation bougeait. Et ils ne se rendaient pas compte, mon frère. Non non messieurs, Dieu, il est sage Amen. Toi obéis à la parole Amen. Toi fais simplement ce qu'il te dit Amen. Mais tu verras la Mais c'est vrai frère Nous avons une grâce merveilleusement Grandement bonne mon frère Avec ces dieux Frère, c'est une grâce mm -hmm. Et le septième jour Vous connaissez non Quand ils ont poussé les cris La fondation est déjà fragilisée oui, oui, le cri. c'est pas possible. Avec un cri simplement. Mais depuis tout ce temps qui tournait là, vous pensez quoi En dessous, on cisaillait, non et Oui, on fragilisait le mur, non Toutes les prières que toi, tu fais monter à Dieu. Tu te lèves, tu dis, mais c'est comme ça ne change pas. Non Ça change Oui, chaque prière que tu fais monter, c'est un coup que tu donnes. Bien sûr, bien sûr, madame. N'oubliez jamais cela. Il faut persévérer dans la prière. Et le mur de jésus Coson sont... Gloire à Dieu. Ils étaient dépourvus du mur. Ce pas possible sans âme. Oh oui, l'âme de l'Éternel est puissante, mon frère. Acte 5. Nous y étions là-dedans. Et puis nous allons prier pour que vous compreniez. Mon frère et ma soeur, vous pouvez lire des citations, mais ce qui est important, c'est de les ramener ici. Et quand nous ramenons là, nous voyons exactement ce qu'il a est. Alors acte 5, regardez très bien ici, comme nous, nous avons lu effectivement. <coughs> Alors nous, nous, nous ont rapidement dit. C'est ça que nous étions. ça, C'est c'est ça. Ah ben voilà, c'est Bon, nous avons lu on dit que voilà <rire> euh, oui, en disant nous avons voilà, voilà, les huissiers leur, à arriver, mais ils les trouvèrent point dans la prison et ils se retournèrent donc et, et firent donc les rapports en disant nous avons trouvé la prison soigneusement fermée vous vous souvenez et les gardes qui étaient devant les portes <rire> mais après avoir ouvert en plus c'était fermé et ils ont ouvert vous vous rendez compte donc ils étaient donc détenus. en ah, tout ah, cas il est bon, il est tout puissant ces hommes, ils ont dit, ah, nous avons l'assurance que nous les avons enfermés. Frère, c'est comme ça que même les démons pensent hein, que je l'ai attrapé. Non mon frère, non, le Seigneur que vous servez, il est tellement grand. Ils sont, il a ouvert, effectivement, pouvoir, effectivement, dans la cage. Oh oh, il dit, quand nous avons ouvert, effectivement, à l'intérieur, il dit, mais et nous, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. On a regardé les toits, ils étaient toujours bien. Le mur, le mur, on ne pas appelé On a trouvé un grand trou. Ils se sont faufilés par le trou. Non, pas des trous. On a regardé si on a créé des tunnels par terre. Pas de tunnels. Mais où sont-ils C'était des hommes comme vous et moi. Pas des esprits. Des hommes. Pierre était un homme. Des hommes, ils sont passés par où Ces gens devaient avoir la crainte et trembler. Regardez, il dit Mais lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Oh, pardon, je dois lire dans, dans, dans la Bible que vous aussi. Pardon, j'étais au verset 24, 25-24, oui, hein, c'est ça. Donc, lorsqu'ils y ont entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, ne savaient que penser des apôtres et des autres, des suites de cette affaire, quelqu'un, <rire> pendant qu'ils étaient là, en hein, se posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Quelqu'un vint leur dire Oh <rire> Voici les hommes que vous avez mis en prison Ils sont où Ils sont dans les temples Et qu'est-ce qu'ils font Ils enseignent le peuple Amen. Alléluia Amen. Il dit vous les cherchez en prison Amen. Et non, ils sont là-bas Là-bas où ah, Dans les temples, nous les avons interdit. Mais là j'ai venu Qu'est-ce qu'il leur a dit Allez prêcher la parole Amen. Regardez mon frère Regardez maintenant Regardez maintenant non, Dieu est grand. Le Dieu que nous servons, les Jésus de la Bible, mon frère. Non, quand vous l'avez, personne ne peut vous vaincre, frère. Frère, la mort a été vaincue. Les démons ont été vaincus. Nous avons tout, mon frère. Sûr et certain. Regardez bien. Il dit ceci. Il dit, mais Alors le commandant est parti avec les huissiers et les conduisit sans violence, effectivement, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanédrin, le souverains sacrificateur, les interrogeant en, ce, en ce terme, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ces noms-là C'est toujours là le problème. Vous pouvez être amis avec tout le monde, effectivement, quand vous n'avez pas à utiliser, à utiliser ces noms-là. Mais quand vous... N'oubliez jamais ce que vous entendez, frères et sœurs. Quand vous prenez Jésus-Christ, le Seigneur, comme étant votre absolu, et sa parole comme absolu, vous aurez toujours des ennemis même dans votre propre famille. Oui, mon frère et ma soeur. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à cela, parce que c'est là votre victoire à vous. Et aussi, la défaite aussi de ceux qui sont vos adversaires. Amen. Nous continuons. Il dit ceci, il dit, nous ne vous avons pas défendu en enseignant ces noms-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous. <rire>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 pour donner à Israël la répentance et le pardon des péchés, Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui... Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous n'obéissez pas au Seigneur. Or la sémence du malin ne peut pas croire à la vérité. Est-ce que vous comprenez parce que regardez encore une écriture que je vais vous montrer, puis nous allons prier, vous allez rentrer à la maison. Regardez, dans Ézéchiel, je pense que dans Ézéchiel. nous allons rapidement simplement lire ça. Et Ézéchiel, je pense. Ézéchiel 36 ou 37, je pense. 36, je pense. Ézéchiel, oui. Rapidement, et puis nous allons prier ensemble. Ézéchiel 36, mais c'est que Voilà, je pense que c'est cela. Regardez bien, il dit ici, regardez, verset 22, 36, verset 22, il dit, C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte maison d'Israël, c'est à cause de mon Saint Nom, que vous avez profané parmi les nations, où vous êtes allés. Vous suivez Verset 23, il dit, je sanctifierai mon grand nom Qui était profané parmi les nations Que vous avez profané au milieu d'elles Les nations sauront que je suis l'éternel Dit le Seigneur l'éternel Quand je serai sanctifié par vous Sous leurs yeux Je vous retirerai d'entre les nations Je vous rassemblerai de tout le pays Et je vous ramènerai Dans votre pays Je répandrai sur vous Une eau pure Et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Verset 27, dit, et je mettrai mon esprit en vous. Vous avez remarqué ce qu'il a dit Je vous purifierai de toutes vos souillures et vous serez purs, n'est-ce pas vrai Maintenant, regardez les frères ça. Parce que, en nous purifiant, il a dit qu'il donnera un cœur nouveau et puis nous a donné quoi Le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas Bon, maintenant, dans les Saintes Écritures, pas, il a dit ça ici, non je mettrai mon esprit en vous. » C'est le baptême, vous comprenez, non Est-ce que vous avez compris C'est important, frère et Vous avez compris Donc, il dit, je vous purifierai. Il dit, non, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et bien, que je vous purifierai, c'est-à-dire que je vous rendrai pur. Mais ce pas vrai Actes de Jean, Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Nous lisons. Quatre. Donc il s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné et ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur tu me laves, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais tu ne le comprends pas maintenant mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non. « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Et je lui répondis Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Si mon Père lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est béni n'a besoin... » C'est comme ça chez vous Comme ça, hein Celui qui est lavé, hein N'a besoin que de se laver les pieds pour être... Pour être... Et qu'est-ce qu'il a ajouté Vous avez compris Dieu ne peut pas purifier un démon. Est-ce que Amen. vous comprenez Amen. Dieu, c'est pas moi, c'est la Bible. Il hein? dit, vous, vous êtes purs, mais pas tous. Mais dans la chambre haute, Judas était où Dans la chambre haute, Judas était où Est-ce que vous vous souvenez Judas n'était pas là. Quand il a été dans Jean chapitre 17, quand il a prié, pour la sanctification. Avant que la chambre haute, hein. Il a pris des... sanctifie-le. Par ta vérité. Ta parole. Et Judas était là. Non. Parce qu'un fils du malin ne peut pas être sanctifié. Ne peut pas être purifié. Et il n'y a que le fils de Dieu qui ont été souillés. Qu'on peut purifier. Qu'on peut sanctifier. Parce que dès les commencements, ils étaient toujours Christ. Donc, saint, saint, éternel Dieu. Puisque je suis saint vous serez aussi saint. Satan n'est pas saint. Non. Les démons ne sont pas saints. Il n'y a qu'un seul saint, Dieu. Donc, donc, il te sanctifie. Parce qu'il veut faire quoi Il descend en toi. Le scellement, c'est pour le fils, les élus de Dieu. C'est pour ça qu'il veut être scellé, parce que c'est un seau de Dieu. Mais quand ce sont les fils du malin, c'est la marque de la bête. On ne peut pas sceller un fils du malin. Il est marqué remettant la main de la bête, mais les fils et les filles de Dieu, c'est pour ça qu'on parle de c'est un héritage, d'un gage, pour attester votre rédemption, une rédemption qui est une rédemption et. Donc on ne peut pas, donc quand vous recevez les baptêmes du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais être perdu, messieurs. jamais, jamais, jamais, le seulement pour l'éternité qui montre que c'est fini, la terre et, et tous les démons, je n'ai plus rien à voir avec vous, ma destination est éternelle. Je monte d'où je viens. Alléluia. C'est absolument important mon frère, ma soeur, de toujours revenir dans les saintes écritures, car il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et l'onction l'Esprit parce que le baptême du Saint-Esprit, l'âme a été scellée, l'âme sauvée et tu ne peux pas être perdu et tu vis avec ton Seigneur pour l'éternité. Tu peux avoir des hauts et des bas, mais ta destination est assurée. Lève-nous, nous allons prier. Oh, que Dieu vous bénisse. Votre cœur soupirait-il après le baptême d'Aou qu'est laissé mais Dieu te bénisse vous recherchez qui démonde sur ses rives, votre cœur s'inondera et de joie se remplira. Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive, jaillissant de votre cœur. Êtes-vous un chrétien triste, froid, timide et chancelant du dit du Dieu nous m'aide à tous vos maux, Certainement se ratouera Dans un bâtiment puissant Comme un torrent Torrent qui démorde sur ses rives Votre cœur s'inondera Et de joie se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau vive jaillissant de votre cœur. Le Seigneur vous a sauvé pour que vous soyez baptisés pour du Saint Esprit de feu. Comme un tourant Comme un de guide de Votre cœur s'inondera, mais Les deux se rempliront Vous aurez enfin la fontaine de primes jaillissant du bord. de le saint esprit I'm <laughs>